Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos oh, Alléluia Quel repos nous avons en Christ, oui Avec lui, nous pouvons dire, tout va bien Même que l'environnement nous montre autre chose nous accrochons à ce repos céleste et nous disons tout va bien alléluia alléluia shalom shalom adorateur adoratrice oh ma joie est tellement grande aujourd'hui de vous retrouver après pratiquement deux mois d'absence sur la plateforme. Bonsoir Ida, bonsoir Josette, bonsoir Béa, bonsoir Alex. Vous êtes bénis, mon cœur est dans la joie de vous retrouver. Et ce soir, nous allons adorer ce Dieu qui nous donne le repos même dans les situations difficiles. Ce Dieu spécial, celui que quand, quand les, les anglophones veulent adorer en disant qu'il est, il est spécial il est étonnant, il est impressionnant ils disent « You have a awesome God » oui c'est ce Dieu impressionnant que nous allons adorer aujourd'hui et je voulais que vous vous joigniez à moi pour que nous puissions le louer, l'adorer dans une attitude de, de reconnaissance de prière pour nous adresser à ce Dieu qui est awesome et lui dire Alléluia Alléluia Shalom Michou Shalom, je suis contente de vous retrouver ce soir Alléluia Yes, you are so lovely You are so caring You are so parler comme Emma et Royal, je n'ai aucun droit sur cette musique, j'ai aucun droit mais je voulais passer ce morceau qui dit que tu es le Dieu incomparable, tu es le Dieu spécial, Alléluia Alléluia avec moi Yes Oui il est impressionnant Il est grandiose Dans ses actes Et si tu as envie de l'acclamer Acclame le Alléluia à toi qui a élevé en dignité. Alléluia, à toi qui n'as pas de comparable. Alléluia à toi qui mérite notre louange et notre adoration. Alléluia à toi, le Dieu excellent, le Dieu suprême, le Dieu qui fait des choses incomparables, des choses qui sont étonnantes, impressionnantes. Alléluia à toi. You are awesome to me You are awesome You are awesome to me You are You are awesome to me Alléluia, il mérite d'être acclamé Il est impressionnant Oh, alleluia. Mm. You are so worthy. You are so caring. You are so awesome. oh tu bon pendant les deux mois passés Seigneur, j'ai vu ta grandeur et j'ai vu sur cette plateforme malgré les difficultés que tes enfants sont restés là chacun à sa place pour t'adorer des fois il n'y avait que six personnes quatre personnes, 10 personnes mais les adorateurs et les adoratrices t'ont élevé et tu as vu le cœur d'amour que tes enfants venaient avec pour t'adorer Seigneur. Qui peut susciter cela Qui peut susciter autant d'engouement, même dans la douleur si ce n'est toi le Dieu qui fait des choses impressionnantes You are awesome Lord. Yeah. Pour nous seigneur merci merci nous voulons chanter alléluia à toi qui es spécial à toi qui n'a pas de comparable nous voulons dire alléluia à toi notre dieu qui est puissant alléluia toi qui fais des choses qui nous étonnent toi qui fais des choses qui impressionnent autour de nous nous voulons te bénir notre père nous voulons te dire Alléluia encore une fois. Yes, you are so awesome. Alléluia. Merci le Dieu de Georgette, merci le Dieu de Alex, merci le Dieu de Josette, merci le Dieu de Ida, merci le Dieu de Nancy, merci parce que tu es bon avec nous. Et oui, tu es celui qui est assis sur le trône, domine. Il y a tellement de nouvelles autour de nous. Mais toi, l'agneau sur le trône, tu es élevé en dignité. Et nous ne craignons pas parce que nous t'avons toi avec nous. Et c'est pour cela que nous disons à toi la gloire. le salut à jamais Est-ce Oui, oui Il est celui qui Chaque fois qu'il s'est présenté Dans l'Ancien Testament Il se présentait On disait l'ange de l'éternel Oui, quand la Bible parle de l'ange de l'éternel Ce n'est que Jésus Celui-là même qui est souverain Celui qui est spécial Lorsqu'il s'est retrouvé là et qu'il devait se décliner son identité, il a dit « Je suis celui que suis » parce qu'il était là avec l'essence de son Père. Et lorsqu'il s'est retrouvé devant Josué, aux abords de Jéricho, il a dit « Je suis le chef d'état major de Dieu, oui, Mais tu es avec nous ou bien tu es avec les autres Il a répondu tout simplement oui, je suis, oui, oui, oui. C'est lui l'ayo, il est spécial. Est nous élevons le voir pour l'adorer, l'agneau est souverain, il est spécial « Shalom, shalom, adorateurs, adoratrices, pour ceux qui nous ont rejoints, je vous réitère encore ma joie d'être là ce soir, après deux mois d'absence sur notre plateforme, et merci aux uns et aux autres qui ont assuré, oui, oui, oui, dans le champ de papa, il y a des ouvriers, il y a des ouvriers qualifiés, et personne n'est indispensable, et il bénit chacun. » Oui, oui, que ce soit les ouvriers de la dernière heure ou les ouvriers de la première heure, ils sont tous bénis. Et c'est pour cela que je voudrais particulièrement bénir ce soir, Reine Angélique. Oh, merci, merci ma petite sœur chérie. Parce que chaque fois qu'il fallait que quelqu'un passe le vendredi. Elle était disponible. Et je me souviens qu'un jour, je devais passer. Et puis, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, « Reine Angélique, est-ce que tu peux passer aujourd'hui Je vais essayer de passer le vendredi prochain. » Elle m'a dit, « Ma grande sœur, prends ton temps. Lorsque tu auras fini ce que tu es en train de faire, tu reviendras. Et je pourrai continuer. Oh Seigneur, je veux que tu bénisses Reine Angélique, que tu la bénisses dans sa maison. » Que le temps qu'elle a pris pour être là chaque vendredi lui soit imputé à justice, Seigneur. Bénis-la dans ses activités. Bénis-la dans son foyer. Seigneur, les désirs cachés de son cœur, ô oh Père. Je prie que tu lui apportes cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à tout un chacun. Depuis quelque temps, je médite sur l'histoire. Des patriarches d'Israël. J'ai commencé depuis euh, Abraham, j'ai même déjà commencé depuis la Genèse, en train, je suis en train de méditer et je suis arrivée sur l'histoire des patriarches d'Israël. Et dans mes méditations, je suis arrivée sur l'histoire des enfants de Isaac, Jacob et son frère Esaü. Oui, je suis arrivée sur leur histoire Et lorsque je lisais l'histoire de ces deux enfants, l'histoire de leur naissance Cette histoire se trouve dans le livre de la Genèse Si quelqu'un peut écrire, Genèse chapitre 25 à partir du verset 19, Genèse 25, à partir du verset 19 Nous avons l'histoire des deux fils d'Isaac, Ésaü et Jacob ces deux-là sont nés jumeaux Dans le ventre de leur mère, ils se battaient Et Dieu a dit à leur mère que ces enfants-là qui vont naître Ce ces deux nations qui vont sortir de, du ventre Donc des jumeaux qui vont chacun être une nation Donc il y aura deux nations Donc deux nations qui se battaient déjà dans le ventre de leur mère et à leur naissance, chacun avait un caractère particulier. Le verset 27 de Genèse chapitre 25 nous dit « Ces enfants grandirent, Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Oui, ses enfants grandirent, Esaü devait un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. C'est la première fois que je faisais attention en lisant, donc en début de semaine, c'est la première fois que je faisais attention à la description de ces deux-là. Habituellement, lorsqu'on nous parle de l'histoire de Jacob et son frère Esaü, on met l'accent sur le fait que Jacob est venu voler la bénédiction de son frère ou bien que le frère a vendu son droit d'aînesse. On nous montre Jacob qui a été le trompeur de son frère on nous parle d'une maman qui a soutenu un de ses fils contre l'autre. Mais cette fois-ci, Dieu a ouvert mes yeux sur le caractère de ces deux enfants-là. Il y a un qui était un habile chasseur, un homme des champs. Donc quelqu'un qui bougeait. Quelqu'un qui bougeait. Quelqu'un qui allait, il revenait. Il allait au champ, il travaillait. Il était toujours à la bourre. Et son frère, quant à lui, était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Oui, Jacob restait sous les tentes, donc à la maison. Tranquille. Pendant que son frère était toujours en train de bouger dans tous les sens. Il allait à la chasse, il envoyait des animaux. Son père était fier de lui. Et son père mangeait du bon gibier grâce à lui. Il travaillait, il faisait la cuisine, il faisait tout ça. Mais son frère Jacob était là, tranquille, silencieux, doucement. Il ne disait rien. Il était là, au calme, certainement en train de méditer. Et c'était ça la personnalité de Jacob. Et lorsque nous regardons la suite de leur histoire, nous voyons que c'est ce Jacob là que Dieu va choisir Au détriment de son frère Et c'est lui qui va avoir droit à la bénédiction de son père Et Dieu va ajouter pour lui dessus Et Dieu va avoir une relation particulière avec lui Et c'est lui qui sera le troisième patriarche d'Israël Celui qui va hériter de ce que Dieu a dit à Abraham, son grand-père, et à son père Isaac. Oui, tranquille, sous les tentes. Il n'allait pas dans tous les sens. Il n'était pas en train de s'activer à tout moment, en train de chercher à gérer des situations. Ce n'était pas lui. Tranquille, au calme. Et quand j'ai lu l'histoire de ces deux frères, mon esprit allait sur l'histoire de deux sœurs.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 qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma soeur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. waouh De l'autre côté, deux frères dont un était agité, en train de travailler dans tous les sens, aller au champ, à la chasse, et ainsi de suite. Et un autre qui était tranquille sous les tentes, certainement à méditer. Et Dieu a choisi celui qui était sous les tentes, tranquille, puis dans le Nouveau Testament, deux sœurs, une qui s'active, elle fait la cuisine, elle fait des bonnes choses, tout ça pour le maître, parce qu'elle voulait servir son maître Jésus. Pendant que sa sœur était assise, tranquillement, tranquillement, au pied du Seigneur, en train d'écouter la parole de Dieu. Et à Jésus de dire à sa sœur Matt, Matt, tu t'agites, tu t'agites, tu t'agites. Tu t'agites pour rien. Ta sœur Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Adorateur, adoratrice, cette parole, l'histoire des deux frères dans l'Ancien Testament, euh, Esaü et son frère Jacob, et l'histoire des deux sœurs Matt et Marie, m'a sérieusement interpellée. Ça m'a sérieusement interpellée. Je suis partie à, à Lomé pour ranger mes affaires, pour, pour fermer ma maison, pour liquider euh, les, les factures et tout ce qu'il fallait payer, euh, les dernières factures. Il fallait remettre la maison en état pour donner la maison. Je n'ose pas vous dire le prix de la maison, en tout cas une maison au prix très élevé. Et c'était un challenge pour moi. Et des fois, la, la tendance voulait que je m'agite, mais c'était non. Non, je ne peux pas m'agiter. Et je restais accouchée. Là, à m'attendre au Seigneur, tranquillement, dans le repos du Seigneur. Jusqu'au point où ma fille, Annie, Annie Claude, qui, qui est de la plateforme, elle vient me regarder, elle dit, mais maman, toi, rien ne te perturbe quoi. Je dis, hum, ça au bout dedans. Mais je suis assise tranquille et je m'attends au Seigneur notre Dieu. Et oui, dans le calme et la tranquillité, il a fait. Il a fait de façon miraculeuse. J'ai pu finir tout ce que j'avais à faire là-bas. J'ai rendu les clés de la maison. J'ai trouvé même un nouveau locataire même pour bénir le propriétaire parce que j'avais connu tellement de bons moments dans sa maison que j'ai trouvé de nouveaux locataires pour le bénir. Adorateurs, adoratrices, ce que je veux vous dire ce soir à travers ces deux passages, à travers l'histoire de ces deux groupes de frères et sœurs, c'est que des fois nous nous agitons pour rien. Nous nous agitons pour des choses dont la solution n'est pas dans notre main. On a besoin d'argent. On court dans tous les sens. Oh oui, il m'est arrivé de courir. Tu appelles telle personne ici, il faut venir à mon aide, il faut aller, tu appelles ici. Des personnes même, tu sais qu'elles peuvent pas t'aider, mais tu vas quand même. Et tu es là, c'est de refus en refus. Et puis tu te dis, waouh, mais pourquoi je m'agite autant pendant que mon père est là? Oui, pendant que mon père est là, il a dit qu'il s'occupe de nous. Il a dit d'être tranquille avec lui. Même si les océans se déchaînent, nous allons les traverser avec lui. Même si l'atmosphère ne montre rien de bon, nous allons traverser avec lui. Et c'est à lui que je veux que nous nous adressons. Tout simplement, en disant, Père, abrite-moi. Oui, abrite-moi Seigneur. Je suis tranquille car tu es là, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Je suis tranquille car tu es là, Seigneur, oh, je suis tranquille car tu es là. Quand tu es là Je suis tranquille Quand tu es là Confesse que tu es tranquille quand il est là Écris que tout va bien Oui Même quand tu sais au fond de toi que ça ne va pas Dis je suis tranquille papa parce que tu es là Oui Au moment où je quittais pour rentrer choses que je devais régler je me demandais comment j'allais faire mais j'étais tranquille parce que l'éternel est là et je comptais sur lui oui plutôt que de m'agiter comme Marthe dans tous les sens j'étais là, et Dit Seigneur mes yeux sont sur toi même si les océans se déchaînent, oh, oh je vais mais ce, Réa, toi Et tu domine, le met en paix. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je viens de voir ma petite sœur. Isabelle qui vient de se connecter Oh ma petite soeur Ton papa te dit d'être tranquille Quand il est là Même si les océans de se déchaînent C'est avec lui que tu vas Les traverser Même si les océans Les vagues deviennent encore plus houleuses Plus houleuses Plus houleuses Tu vas les traverser avec lui Il dit de rester tranquille parce qu'il est là, il est là, il n'a pas changé, il est le même, il est le même, il n'a pas changé. Oui ma grande soeur Georgette, abrite-toi sous son aile, même si les océans se déchaînent. Des fois les vagues vont être houleuses, les vagues seront houleuses, houleuses, houleuses. Les flots de larmes vont venir. Mais, comme l'oiseau dans le coin, oui, souviens-toi que Dieu est ta tranquillité. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Reine Angélique, il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit, allons de l'autre bord Oh Michou, quelle que soit la tempête Regarde à celui-là qui disait à Marthe Marthe, Marthe, Marthe tu t'agites pour peu Michou, Michou, tu t'agites pour peu Tu t'agites pour peu, ma soeur Le Seigneur Jésus est en train de te dire Ma soeur, ma soeur, ma, soeur, ma petite soeur Michou Tu t'agites pour peu oui, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Parce que moi l'éternel, je domine les tempêtes. Oui, Josette. Quelle que soit la hauteur de la montagne que tu dois gravir, ton père dit de te dire qu'il monte avec toi. Et lorsque. Tu es essoufflé, il te prend dans ses bras d'amour. Josette, il dit qu'il te prend dans ses bras d'amour pour gravir cette montagne, cette montagne qui est placée devant toi. Pas parce qu'il ne peut pas l'enlever, pas parce qu'il ne peut pas aplanir la montagne. Tout simplement parce qu'il a envie de te prendre dans ses bras d'amour pour que tu sentes qu'il est en train de monter avec toi. Josette, c'est ce qu'il te dit. pas t'aime Il t'aime d'un amour spécial Et il aime le service que tu lui donnes Et c'est pour cela que c'est dans ses bras d'amour qu'il te prend Lorsque les difficultés sont là Il te prend dans ses bras d'amour Et il dit qu'il ne te laissera jamais, jamais, jamais tomber challenge Mais le Dieu le remportera pour toi Parce que tu es sa servante Sa servante confirmée Challenge. Wow! Sois tranquille. Tu traverseras des vagues. Mais c'est lui qui te porte pour traverser les vagues. Il dit de te dire que tu ne le serviras pas gratuitement. Il n'est débiteur de personne. Il ne doit à personne de te dire ça. Oui, mais ton papa dit de te dire qu'il ne doit à personne. Et il est papa responsable. Il te l'a déjà dit qu'il est papa responsable. Donc ne pense pas qu'il t'a oublié. Seigneur récompense ta fidélité, ta fidélité dans son adoration. Il récompense ta tranquillité, ton calme et ta douceur. Il récompense ta fidélité chaque jour sur cette plateforme. Aujourd'hui, il te donne... Ce pourquoi tu es là tout le temps Comme Anne Oh oui il dit comme Anne Qui chaque fois allait Dans le temple Et qui chuchotait en silence En silence Aujourd'hui Il rencontre tes larmes Ida. Il dit qu'il rencontre tes larmes Et il te donne ce que tu veux Ce pourquoi tu es toujours Sur cette plateforme silencieuse T'attends, lui, t'as dit qu'il te donne Actuellement, Écrivez chacune dans le chat Un commentaire, une bénédiction Pour Sophie Sophie tu es bénie Chez toi à la maison Tu es bénie dans les champs Dans ton travail Dans tes relations Tu es bénie Tu es bénie le jour, tu es bénie la nuit Quand tu dors ton papa s'occupe de toi. Il te fait connaître la bénédiction qu'il donne à ses bien-aimés. Il dit qu'il s'occupe de dans leur sommeil. Cela est ton partage, oh Sophie. C'est la bénédiction que je t'apporte. Que cette année de plus soit encore une opportunité pour que tu t'approches de Dieu, pour recevoir. J'ai envie de dire, les bénéfices de l'intimité qui existent lorsque nous sommes avec notre Seigneur et pour marquer cet anniversaire de Sophie nous allons ensemble déclarer à notre Père que nous l'aimons et puis nous allons chanter et chanter pour danser nous allons dire à notre Dieu que nous l'aimons qu'il est un Dieu spécial Père nous déclarons que nous t'aimons que nous t'aimons Nous déclarons aussi notre amour pour notre sœur Sophie. Père, ben nous déclarons que nous t'aimons. Yeah. abondamment que dieu remplisse ta vie qui bénisse chacun et chacune d'entre vous et que nous nous retrouvons ici encore nombreux demain soir pour un temps d'adoration ma prière c'est que le seigneur déta, décharge pardon chacun des adorateurs des charges lourdes qui les empêchent de venir sur la plateforme et que le Seigneur ravive la flamme en nous et que nous puissions le louer et l'adorer ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos nuits soient agréables. Nous quittons la plateforme mais nous ne quittons pas la présence de notre Dieu. Que les anges portent chacun d'entre nous et que nous ayons un bon repos dans la tranquillité que donne notre Seigneur. Au nom de Jésus, Amen Amen, Amen, Amen